I spent a couple of years with the High Performance Racing Group building cells to use in race cars. And when you're watching a, a Formula One race and you're watching two cars. And they're really close to one another, really close. And then you see that the one in front is charging their pack just that little bit more. And that power comes from our cells and our chemistry and our batteries. This tiny battery that can shove 250 extra horsepower out through the wheel. And it's amazing. It's a lot of data manipulation. Um, a lot of what I do includes making sure that the data is correctly generated um, so that the answer is obvious. It's a really interesting interaction between um, the people and what they do and the computers that they input the data on. We energize the world. Ça fait rêver. On sait qu'aujourd'hui, on se tourne vers un monde tout électrique. C'est assez motivant en fait de voir que les batteries peuvent être embarquées partout. C'est innovant, c'est dynamique, il y a beaucoup de sujets. On peut passer sur pas mal de thèmes différents, sur des types de clients différents, donc des contraintes différentes. J'ai mener un projet avec les équipes support sur une nouvelle installation d'une thermosoudure. Ça m'a permis de compléter mes compétences, autant techniques que sociales. C'est hyper important à mes yeux d'être solitaire pour avancer là où on veut aller. L'industrie, ça résonne au masculin, mais ça se conjugue aussi au féminin. Donc, c'est pour ça que je vous invite aussi à nous rejoindre, hommes et femmes, puisque l'industrie est ouverte à tout le monde. 30 ans d'expérience, voilà, je suis une femme, il y a eu différentes activités et c'est très intéressant et c'est enrichissant. Chez SAF, ça a réussi. Sur 5 ans, en fait, j'ai eu vraiment l'opportunité d'évoluer très vite et sur des choses de plus en plus gratifiantes, élargir mes compétences et mes connaissances. C'est une société qui est bienveillante. On progresse au contact des autres. Il y a beaucoup d'échanges. C'est une bonne entreprise pour, pour grandir. Et puis c'est une grande entreprise donc avec des modèles de développement, des processus. Donc on apprend à travailler tous ensemble, tous pareils. C'est pour ça que c'est intéressant. Never bored. And for me, working here means that I get to stretch my creativity all of the time.